garder euh, nos territoires euh, en sécurité, euh, le tout de façon euh, le plus informatique et digitale possible. Alors euh, bonjour, je m'appelle Emma Santos, je suis euh, ingénieure en études à l'université de technologie de 3, l'UTT, en double diplôme. Euh, je suis en train de faire euh, un diplôme d'ingénieur en informatique et système d'information. Et en parallèle, ce semestre, euh, je fais aussi un diplôme en ingénierie et management en sécurité globale appliquée. Donc le master INSGA, aussi proposé par l'UTT. Euh, Qu'est-ce que je peux dire à propos de moi, mon parcours euh, Je suis rentrée à l'UTT pour faire euh, prépa intégrée euh, pendant deux ans. Après, euh, voilà, je me suis spécialisée en informatique. J'ai eu l'occasion de partir en Erasmus à Oslo. Euh, dans une université qui s'appelle OsloMet et qui propose un programme euh, très valorisant pour euh, des étudiants européens qui s'appelle euh, European Project Semester. Euh, voilà, donc j'ai euh, eu l'occasion de travailler avec euh, quatre autres étudiants euh, provenant de l'Europe entière euh, sur un projet en collaboration avec euh, Oracle sur le thème Smart City Simulator. Et euh, voilà. À la suite de ça, euh, je suis rentrée en France et j'ai pu euh, faire un stage chez Orange. Euh, un stage euh, sur un sujet de transformation digitale appelé euh, DigiSign. Donc euh, voilà, j'ai euh, pu intégrer une équipe euh, d'AMOA et ça m'a vraiment beaucoup plu. <rire> ça a été ma première expérience professionnelle et euh, après, du coup, là, je suis entrée à euh, pour un an pour finir euh, mes études. Ok, super. Très, très cool. Tu m'as beaucoup parlé, là, dans ta présentation, de l'aspect... Euh stage et pro, est-ce que tu peux expliquer un petit peu plus la partie apprentissage, les cours, comment ça se passe euh, Oui, alors du coup, il faut savoir que, ben, en ce moment, c'est une période un petit peu particulière. Je vais, faire un petit... Enfin, voilà. je vais faire deux parties, je vais faire la période avant Covid et la période maintenant avec le Covid, si ça vous va. Euh, du coup, la période avant Covid, nos cours se décomposent de manière très simple. On a voilà, des, des matières, six matières par semestre pour valider le diplôme. Euh, avec euh, voilà différents euh, différents pourcentages de crédit euh, à la fin pour chaque matière. Euh, chaque matière a euh, voilà, des TD, des TP et des euh, cours magistraux en amphithéâtre. théâtre. Euh, on est assez libre de choisir nos matières, c'est-à-dire qu'on a un panel très intéressant de spécialités proposées euh, qu'on peut choisir tout au long de notre cursus en fonction de euh, voilà de nos domaines d'agilité, si on peut dire. Euh, ce que j'aime avec du coup le parcours UTT, c'est que c'est ce qui se rapproche le plus d'un parcours à la carte. On est vraiment voilà assez autonome dans nos choix, aussi bien euh, du coup pour les cours que à côté. Euh, je pense aussi aux activités extrascolaires comme euh, tout ce qui touche au monde associatif par exemple. Moi je suis euh, vice-présidente d'une association de secourisme actuellement euh, et aussi euh, secrétaire de l'association euh, Gala UTT. Donc euh, voilà, ça le tT nous laisse quand même assez de champs libres pour euh, mener plein d'activités autres que les cours qui, euh, pour moi, valorisent extrêmement euh, les soft skills. Et donc du coup, pour la partie actuelle euh, concernant le Covid, je dirais que bah en fait actuellement on est en semestre full distanciel, mais avant ça, avant le confinement, on était en semestre hybride ce qui nous permettait quand même de garder une continuité pédagogique euh, la plus intéressante et normale possible, on va dire. On a la chance d'avoir vraiment voilà une direction euh, de la pédagogie très investie euh, pour les étudiants et euh, ils font vraiment tout leur possible. Donc du coup, ce qui se passe, c'est qu'on a eu un grand nombre de TD euh, en présentiel du coup avant le confinement et euh, une grande partie des cours magistraux étaient euh, à distance euh, euh, par phone call, voilà. Et pareil TP euh, sur place euh, quand c'était possible et, euh, et voilà. Mais bon, pour l'instant, du coup, on est tous, en, tous à distance, mais euh, j'espère que ça va revenir hybride dans pas longtemps. D'accord. Les, euh, par curiosité, euh, les profs arrivent à initier une interaction euh, intéressante à, à distance Ou c'est euh, compliqué ouais. Alors, euh, je peux parler que pour moi, euh, parce que du coup, moi, je, suis en double, je suis en double diplôme, donc du coup, euh, mon master a une petite promo, ce qui fait que, euh, on est souvent en. en, en fait, on n'a pas vraiment de TD ou quoi, c'est surtout beaucoup d'amphis et beaucoup de séminaires un peu. Donc du coup, euh, voilà, on est 15, euh, environ euh, ouais, 7 heures par jour euh, avec euh, un même intervenant. Mais les autres élèves, eux, des autres promos, en fait, euh, effectivement, ont vraiment des, des cours comme ça à distance. Donc ça dépend, des fois, les cours sont enregistrés euh, pour être transmis ensuite. Des fois, ils sont voilà, en live, euh, mais bon, de ce que j'ai cru comprendre et de ce que je comprends, ça se passe pas trop mal. Euh, les cours comme ça en live, c'est plus facile d'interagir avec le professeur, forcément, parce qu'on peut l'interrompre, on, on peut facilement poser des questions, on peut revenir sur des choses qui ne, voilà, qui ne sont pas très claires. Après, euh, voilà, je me dis que les enseignants aussi font de leur mieux. Et, et euh, bon, je pense qu'on a été un peu rodé avec le semestre dernier, justement, et je pense que les choses s'améliorent petit à petit en termes de communication. Ok, ça marche. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui, euh, dans tes études en informatique, t'as qu'est-ce qui t'attirait euh, avant euh, pourquoi tu as choisi cette voie là quoi et euh, qu'est ce qui te plaît euh, maintenant faut savoir que je suis venue à l'ITT pour faire euh, génie mécanique pas du tout informatique <rire> et en fait euh, voilà à l'issue de ma prépa euh, je me suis dit en fait euh, j'adore la physique j'adore la méca c'est vraiment un truc que voilà j'adorais beaucoup Sauf qu'en fait, bah, je me voyais pas vraiment en faire mon, mon métier, tout simplement. Et euh, j'étais beaucoup plus attirée par. Euh... Bon, en fait, ouais, j'étais ultra intéressée par euh, tout ce qui était digital, euh, transformation numérique. Euh, ça, voilà, pas forcément, je suis pas. Je pense que je ne suis pas une codeuse, une codeuse dans l'âme. Mais, euh, mais voilà, tout ce qui était euh, projet à court terme, avec euh, un. En fait, voilà, les petits projets un peu explosifs sur court terme qui étaient un peu plus informatiques, ben en fait, je préférais euh, vachement ce format plutôt que les longs projets mécaniques euh, qui s'étalent sur plusieurs années. Bon, enfin, voilà, c'était pas vraiment le genre de truc qui m'attirait. Et, euh, et en fait, bah, voilà, du coup, j'ai choisi Info et, euh, bah, du coup, voilà, j'ai dû apprendre un petit peu, quand même, les bases. J'ai eu après un petit peu à coder, etc. Et après, j'ai fait beaucoup de beaucoup de projets en transformation numérique. En voilà, j'ai fait des petits projets de web, par exemple, ou même euh, logiciel, tout ça. Et en fait, euh, après mon premier stage, du coup, euh, je me dis que bon, je me suis pas trompée, <rire> que ça me plaît franchement beaucoup. <rire> euh, voilà, c'est ça, je trouve que euh, l'informatique, c'est une évolution constante, mais encore plus que dans les autres spécialités, si je peux dire ça. Donc euh, voilà, moi j'aime quand euh, les choses évoluent, quand ça bouge, euh, quand il y a vraiment euh, euh, des choses à faire, et euh, je me dis que l'informatique, voilà, euh, c'est vraiment le bon domaine. Quoi. Ok, cool. Est-ce que tu peux, du coup, me refaire un petit peu ton parcours Tu nous as donné des petites bribes. Euh, ouais. Est-ce que tu peux me dire, bah, genre, à partir du, du bac ou qu'est-ce que tu as fait Ouais. Alors, du coup, euh, j'ai passé mon bac euh, S, SVT, euh, spécialité mathématique, en 2016. Euh, après, donc, du coup, je suis rentrée à VTT pour la prépa intégrée. Euh, pendant ma prépa intégrée, du coup comme je voulais aller en mécanique plutôt, j'ai choisi quand même pas mal de physique et de chimie, euh, de matières comme ça un petit peu euh, très orientées à méca quoi. Euh, sauf que bon, bah, du coup à la fin de ma prépa, je me suis rendu compte que j'aimais bien l'info quand même, donc j'ai pris quelques, quelques matières d'algorithmique, de, de, de, voilà, euh, tout ça. Euh, bon, j'ai forcément euh, euh, eu le temps de bien apprécier euh, les mathématiques euh, du supérieur entre temps, mais <rire> voilà. Euh, à ma prépa, euh... Alors, du coup, à de ma prépa de deux ans, on a ce qui s'appelle euh, l'UTT, euh, la branche. Parcours l'UTT déroule en cinq ans, deux ans de prépa, et après trois ans de branche. Euh, dans la branche, dans ces trois ans de branche, donc, euh, que j'ai choisis euh, en informatique et système d'information, on a euh, un an de ce qu'on appelle TCBR, donc le tronc commun de branche. C'est une année en général, Enfin moi j'ai fait ça sur une année, avec des matières euh, pratiquement commune à tout le monde pour la branche. Euh, et en fait, pendant ces trois ans-là, on a la possibilité du coup de partir à l'étranger pour valider notre diplôme d'ingénieur selon les critères de la CTI et euh, de faire un stage de six mois de milieu d'études. Donc en fait, moi j'ai choisi de faire les deux à la suite. Euh, D'abord mon stage à étranger, euh, mon semestre à l'étranger, puis euh, mon stage de milieu d'études. Donc mon semestre à l'étranger, je l'ai fait à Oslo, en Erasmus, euh, dans une université qui s'appelle Oslo Met. Euh, donc voilà, j'ai travaillé là-bas, après je suis rentrée en France pour justement faire mon stage de milieu d'études à Orange sur Paris. Et en fait, euh, alors ce qui se passe là, c'est que je suis rentrée en France et que comme je fais un double diplôme, j'ai coupé mon diplôme d'ingénieur mes 5 ans, je les rallonge de 6 mois, donc je fais 6 mois en plus maintenant pour valider mon diplôme de sécurité globale. Et en fait, là, en février, je ferai les six derniers mois de mon diplôme d'ingénieur pour valider mon diplôme d'ingénieur, du coup. Et euh, à partir de juillet prochain, je devrais faire un stage qui va valider cette fois-ci mes deux diplômes. Donc euh, voilà, au lieu de... en six mois, en fait, je valide deux diplômes. Donc voilà. <rire> je ne sais pas si c'est un petit peu plus clair. Ouais, c'est très clair. Euh, Est-ce que tu as déjà des entreprises ou des organismes cibles pour ton stage Alors... <rire> Euh, oui, oui, un peu, oui. Euh, en fait, c'est un peu compliqué euh, actuellement, tout simplement parce que, euh, euh, en fait, euh, du fait du double diplôme, c'est très compliqué de trouver un, un stage, une entreprise qui va valider deux diplômes à la fois. Il euh, faut que ce soit un sujet de stage assez spécifique, comme du coup, je dois euh, travailler et dans la sécurité euh, globale et euh, dans l'informatique. Donc, euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi de travailler actuellement sur un mémoire qui, qui a pour euh, sujet... Euh, euh, le numérique euh, au service de la gestion des crises. C'est quelque chose d'assez euh, spécifique en fait et d'assez précis. Et en fait euh, voilà, mon objectif c'est de trouver euh, voilà, quelque part où aller pour continuer euh, dans cette voie. Euh, après voilà, là je cherche actuellement mais euh, je n'ai pas forcément encore trouvé et euh, j'ai déjà essayé de chercher j'ai passé, passé plusieurs entretiens ça s'est bien passé mais en fait souvent ce qui bloque c'est justement l'aspect double diplôme en fait je valide souvent que mon diplôme d'ingénieur et pas mon diplôme de master donc il faut que j'arrive à aller les deux et aussi je me dis qu'en fait euh, je me suis pris très en avance parce que du coup euh, beaucoup d'entreprises recherchent des stagiaires pour janvier et pas pour euh, septembre de l'année prochaine donc j'ai quand même un petit peu de temps encore devant moi et si je peux le faire j'aimerais bien faire mon stage de fin d'études à l'étranger pour euh, bah voilà pour euh, pour voir une cultures, culture parce que voilà j'ai été très marquée par mon Erasmus c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu de travailler avec euh, voilà des gens qui viennent de partout euh, d'être euh, dans un autre pays avec notre culture avec une autre façon de voir euh, bah le monde certes mais aussi voilà euh, en entreprise euh, le monde informatique enfin voilà on a tous une approche différente euh, donc je trouve ça super enrichissant et je voudrais vraiment partir à l'étranger après bon je sais pas si ça va pouvoir se faire super euh, autre question, euh, autre sujet On sait que les métiers de l'informatique euh, C'est euh, principalement euh, des hommes et des garçons qui sont dedans euh, Et euh, on sait aussi que ça peut être un domaine euh, où il y a du sexisme Est-ce que toi c'est des choses que tu, euh, as, que tu vis ou que tu as vécu euh, En intégrant une filière, ce genre de filière euh, je dirais que ouais, les premiers temps où bah du coup en fait quand je suis entrée en branche euh, branche 1 et que j'ai commencé ma spécialisation, euh, tout de suite euh, voilà, déjà de base on est dans une école d'ingénieurs, donc il euh, n'y a que 20% de filles pour 80% de garçons, donc ça se ressent déjà dès la prépa. Mais alors après je me suis spécialisée du coup en informatique et là ça a été vraiment encore plus la grosse barrière. Euh. <rire> Été, alors du coup je ne sais, j'ai pas les chiffres en tête, j'avais demandé, je me souviens avant de rentrer en informatique, mais c'était encore plus choquant, ça doit pas aller au-delà de 16%, je pense. Et effectivement, euh, alors je l'ai ressenti bah, donc, tout simplement dans l'environnement dans lequel on évolue, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de filles, mais aussi euh, bah oui en fait quand on travaille qu'avec euh, voilà, euh, des hommes, bah souvent on a des petits, petites remarques, c'est des trucs que ouais, j'ai déjà expérimenté, mais vraiment au début de mes. Au ouais, début de ma spécialisation, après euh, pas trop. Euh, bizarrement, ouais. Euh, j'ai l'impression que plus le temps passe et moins j'ai été. Ouais. Moins j'ai eu de petites remarques comme ça. Est-ce que tu penses que tu en as moins ou est-ce que tu t'habitues Non, je pense que j'en ai moins. Je pense que tu en as moins. Ok, ouais. super. Tant mieux. Alors, hum... En même temps, il y a un truc aussi à préciser c'est que, un truc tout bête, mais euh, voilà, quand j'ai commencé à me spécialiser, j'étais vraiment entre guillemets très débutante. Maintenant, je pense que, bon, avec l'expérience acquise aussi, euh, toutes les matières suivies, le stage, etc., euh, peut-être qu'on acquiert, voilà. Enfin, moi, en tout cas, je sens que j'ai quand même pas mal progressé et acquis euh, pas mal d'expérience aussi. Donc, euh, je pense que, voilà, les bon, les mecs, quand ils font des remarques, je pense qu'ils sont moins sujets comme ça à voilà, taquiner ou à attaquer euh, de front euh, quand ils voient que, voilà, une personne est compétente. Je pense que qu'ils bon, se rendent bien compte qu'une personne, si c'est un mec ou une fille, euh, quand une personne est compétente, bah, elle est compétente et euh, voilà. Ok. Euh, lors d'une de nos précédentes interviews, il y a une des participantes qui nous disait que quand elle était euh, dans le milieu des études, elle ne se rendait pas compte qu'elle était euh, sujette à sexisme, mais en fait, elle s'en rend mieux compte maintenant euh, qu'elle est plus âgée. Euh, est-ce que. Et euh, du coup, ce qu'on lui a proposé, et ce que je te propose, c'est est-ce que tu as une anecdote à raconter où, euh, toi, le fait le plus marquant ou le type de sexisme, ou je sais pas, le, le type d'attitude le, le plus marquant selon toi qui reflète de ce sexisme Ouais, euh, c'est peut-être pas un truc ultra marquant. Enfin, en fait, c'est le premier qui me, qui me vient à l'esprit, donc euh, je pense que c'est plus marquant du coup. Euh, euh, J'étais ouais, en première spécialisation. Euh, en TP ou TD, enfin voilà, pour nous c'est un peu la même chose en info. Euh, voilà, donc j'étais en TD, euh, on avait des exos à faire, <rire> un truc tout bête, euh, je sais même plus si c'était sur, je sais même plus sur quoi c'était. Mais euh, donc j'étais avec euh, une équipe de projet euh, de cinq personnes et on, dans la salle il y avait aussi plusieurs équipes de projets. Et en fait, euh, un truc tout bête, mais euh, donc euh, je commence à travailler avec mon groupe et en fait, au euh, <rire> je dis, ah bah tiens, euh, j'arrive pas à faire ça. Euh, euh, et en fait, je dis un peu fort, et avec mon, équipe, avec mon équipe, on commence à en parler. Et en fait, je me souviens qu'il y a ben voilà, un gars de l'équipe d'à côté qui a dit, ah, « à de toute façon, euh, laisse faire... Euh, » euh... En gros, il, il m'a montré mon, le, le, la personne à côté de moi qui se retrouvait être un pote à moi, et il m'a dit, ben, « Laisse-le faire, lui, il va savoir faire. Enfin, » Bon, voilà, c'est trucs truc quoi. Mais euh, franchement, c'était le premier truc qui m'a un peu Je me suis dit, « Ah, oh, bah ben, tiens, euh, ça ne se fait pas. Ouais. » Donc voilà. Ok. Mais souvent, enfin, voilà, je repense à ça en particulier, mais c'est souvent ce genre de truc-là qui revient. Ok. Euh... Un truc qu'on demande à tout le monde, est-ce qu'on Est tu... Est qu peut retrouver l'un de tes travaux, ton travail en ligne Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais qu'on mette en avant euh, au moment de la sortie de cette vidéo euh... Pourquoi pas <rire> Euh, bah, oui, effectivement, il bah, y a mon projet euh, Smart City Simulator que j'ai fait avec, euh, en collaboration avec Oracle qui est intéressant. Ça, ça peut être valoriser à la rigueur parce que c'est quand même un projet super cool. Et, euh, et pourquoi pas mon mémoire parce que du coup, je vais l'avoir fini euh, le 1er janvier 2021. <rire> Donc voilà, je pense à ces deux choses-là. <rire> Est-ce que euh, tu aurais un conseil à partager à quelqu'un qui aurait envie de, de suivre la même voie que toi Ouais, euh, bah en fait, premier conseil, bah en il fait, ne euh, ouais, faut, faut pas se laisser marcher dessus. Mon seul conseil, c'est vraiment de ne pas se laisser marcher dessus. Il ne <rire> faut pas hésiter à s'imposer, à rentrer dans le tas et euh, voilà, à exprimer ses idées parce que euh, voilà on est des personnes comme tout le monde et si on a des idées, bah, elles, sont, elles doivent être valorisées au même titre que les autres. Donc euh, je pense que voilà, c'est important d'oser euh, s'exprimer et euh, s'imposer. Excellent. Même conseil que. Grosse référence geek, même conseil que, que l'Empereur à Arthur dans la saison 6, 6 de Camelot. Te laisse pas faire. Hop hop hop, ne partez pas. Du jargon informatique, s'est glissé dans cette interview. Notre invité vous explique tout. Ça veut dire quoi AMOA euh, AMOA, ben, c'est assistance à maîtrise d'ouvrage. C'est euh, tout simplement le rôle de l'AMOA au sein d'un projet informatique de transformation numérique, par exemple, euh, c'est de faire le pont de faire le lien entre le terrain, les utilisateurs qui utilisent la solution électronique et euh, les développeurs, ce qu'on appelle la euh, maîtrise d'œuvre, la MOE. <rire> et donc voilà, c'est simplement faire le lien entre les utilisateurs et les développeurs. Quoi. Ça veut dire quoi et TD et TD TD, c'est travaux dirigés, donc c'est des, euh, des, des, de, ouais, des cours de deux heures euh, encadrés en petits groupes par un enseignant. Et TP, c'est euh, travaux pratiques. Donc, pareil, par petit groupe d'étudiants encadrés par un enseignant, et c'est euh, tout ce qui est euh, manipulation ou euh, euh, choses plus spécifiques avec des machines ou des ordinateurs, par exemple. Ça veut dire quoi, soft skills euh, Pour moi, une, du coup, une, une soft skills, c'est euh, voilà, toutes les compétences un petit peu euh, euh, secondaires, du coup, euh, qu'on n'apprend pas forcément. Euh, en dur à l'école, donc dans un cours ou quoi, c'est pas voilà par exemple savoir coder en HTML, non, une soft skill ça peut être voilà euh, avoir l'assurance, savoir parler euh, de façon autonome devant un public, euh, c'est euh, être réactif, c'est euh, savoir euh, gérer un projet, euh, plusieurs missions en parallèle, tout ça, enfin voilà, c'est des choses qu'on n'apprend pas de façon euh, claire, on n'a pas des cours là-dessus à l'école, mais c'est des choses qu'on développe en travaillant avec d'autres personnes et en projet. Ça veut dire quoi C.T.I. La CTI, c'est la commission des titres d'ingénieur. En fait, c'est euh, enfin, voilà, la commission qui va euh, décider de ce, de ce que doit comporter en fait, notre diplôme d'ingénieur, à savoir les choses qu'on doit valider ou euh, enfin, les cases à cocher en fait, pour avoir notre diplôme, tout simplement. Et, euh, et voilà. Voilà pour cette interview. Merci de l'avoir écoutée. Si ça vous a plu, comme d'hab, abonnez-vous, commentez, poussez en l'air, soutenez-nous sur Utip, etc.